plage euh, personnelle pour pouvoir faire une activité où euh, on a besoin de calme, euh, je pense à des métiers où on fait des synthèses, où on doit écrire des rapports, euh, voilà. Le télétravail permet d'avoir des moments euh, où il y a moins d'interruptions de tâches, donc ça c'est important.